גוט מורגן על יידי נשיש רעוש ולילי נשמע דביד בן פרטון המזל פריטנד ורב בט אסתר ואלגריה סול בן סוסון לבית ונששי וסתו ושידידי נוכרשן אינטיידו זה 5 כותקת לסעקים גדית אטרנל נו, פרק בית משנה חט נדר בחרם ואמר לא נדרתי עלה בחרמו של ים בקורבן ואמר לא נדרתי עלה בקורבנות של מנחים הרי עצמי קורבן ואמר לא נדרתי עלה בעצם שנחתי ליות נודר בו, קונה משתי ננת לי, ואמר, לא נדרתי אל אבי, הראשונה שגירשתי, על כולן אין נשאלין להן, ואם נשאלו, אונשין אותן, או מחרמין עליהן, דברי רבי מאיר, ואחרמים אומרים, פותחין להם פתח ממקום אחר, ומלמתים אותם, כדי שלא ינהגו קלוט בנדרים. אוד משתק יום רבווק, למשתק où on avait découvert des, des nedarim qu'on prononce, qu'apparemment tu t'interdis une chose, et puis après tu nous dis qu'en réalité tu n'avais pas d'intention d'interdire, tu penses à autre chose. Et que tu peux donner une interprétation à, tes, à ta phrase, et dans ce cas-là, fuir le néder. C'est-à-dire, tu dis une phrase que je vais m'interdire une chose, apparemment tu dis, bah, interdit cette chose-là, elle est interdite. Et après tu dis non, tu avais l'intention, quand tu disais je m'interdis une chose, tu parlais et tu faisais allusion à une autre chose. Il y a des règles assez complexes, parce qu'il y a des fois où le neder, n'a pas du tout marché parce que ta phrase, elle était trop floue. D'autres fois où la phrase, elle signifie à 80% une chose, donc on va supposer que c'est interdit sauf que tu peux déraciner, c'est ce qui se passe dans notre Mishnah. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais euh, le, bon, on va voir les exemples de la Mishnah, ils sont déjà assez euh, concrets. nadar becherem vehamar. Il a prononcé un... un le cherem, je vous ai dit, c'est un anathème, On parashat de bechukotai à la fin. Il va voir les kharamot. C'est quelqu'un qui prend son sadé qui va dire, je l'interdis. Alors, il y a plusieurs. Soit on fait un chérém qu'on va donner au co soit on fait un chérém qui va devenir complètement interdite. Et en réalité, ça va devenir un professeur du bêta d'âge. Et euh, donc il a dit, il, avait, il a fait un chérém. Je, je le rends chérém, ce stylo. Mais il marre. Et après, on lui dit, mais quoi alors Tu n'as plus le droit de l'utiliser. Il dit, mais je rigolais. Enfin, je rigolais. Il ne va pas dire je rigolais. Il n'a pas le droit de dire je rigolais. S'il si l'a dit, il l'a dit. Il a dit. Il va interpréter en disant que non, l'on a la la Shalyam. Mon intention n'était pas de dire que c'était un anathème, c'était plutôt de, je fais allusion au Kheramo Shalyam, au cherem de la mer. Je ne sais pas c'est quoi un anathème de la mer. Est-ce que ça signifie que quand la mer, elle prend des, des objets, qu'elle les envoie loin, que les gens disent, ouais, c'est hram, c'est Kheram, aïe, ah, ça a été perdu. Donc en fait, il a dit, attention, hein. c'est pas qu'il a fait un éder que cette chose-là, cet objet va devenir cherem. il a dit... Cette chose-là, je vais la considérer, parce que, je rappelle, pour le néder, il faut que tu fasses allusion à quelque chose qui est cadoche Mais si tu me dis quelque chose, je ne veux pas tirer profit comme je ne tire pas profit des, des poissons rouges au milieu de l'océan, je ne sais pas s'il si y en a, mais ce pas grave, et bien dans ce cas-là, je n'ai pas rendu interdit, parce que les, les poissons au milieu de l'océan, ils, ils ne sont, sont, sont pas interdits à la consommation, tu ne peux pas en tirer profit parce qu'ils ne sont pas à ta portée, mais ils ne sont pas interdits. Donc si tu dis ce stylo, je le rends comme les choses qui sont loin, euh, au fond de l'océan, j'ai rien interdit, J'ai pas prononcé d'interdit. Et c'est ce qu'il nous fait lui. En fait, il nous dit, en fait, j j mon intention c'était de parler du « Khermo Shalyam ». D'accord Apparemment c'est comme ça que j'ai compris c'est une c un peu, C'est un peu bizarre, c'est pas clair, assez clair. La chose de il rapporte le... Je, je sais pas exactement, c'est comme ça que j'ai interprété, mais je sais pas si c'est juste. C'est des notions qu'on qu ne véhicule pas tellement. quoi. Et Bekorban, ensuite, il a prononcé que ce stylo va être comme un korban. Waouh, super néder. Mais après, il se justifie, il dit Mais non, la marlonne d'artier la Bekorbanot c'est le malachim. c'est une offrande. Le roi, on, le, on lui fait des offrandes, des fois, on lui apporte des choses. Et bien, mon intention était de dire C'est comme une offrande des rois. Donc, en fait, c'est n'est pas une offrande du Dash, donc ce n'est pas chose. Idem aussi cela dit, arrêt, atzmi korban, je suis moi-même un corban considéré comme un corban pour toi, tu ne tiens plus profit de moi en fait. Apparemment. Mais en fait il nous justifie, mais non, on va Marlon la bête ala baid, tsem chenarte, li li li no en fait non, je t'explique, le mot moi-même, qu'on a traduit moi-même en fait, en on, hébreu on ça dit atzmi, mais atzmi c'est aussi une consonance de mon os. Parce qu'en réalité je gardais un petit os dans une boîte dans la cuisine, pour me, comme ça, il y en a qui précise que c'est pour me moquer des gens et leur faire peur en leur disant que je leur interdis des choses. Mais en fait, chaque fois, j'ai l'intention de dire que comme l'os que j'ai dans la boîte de la cuisine, tu n'en tu, tu profites pas parce qu'il qu n'est pas à ta portée de main, et ben la même chose, tu ne profiteras pas de moi, mais je n'ai pas, pas, pas appliqué la, le néder en le comparant à quelque chose de kadosh. Idem, aussi, c'est si l'a dit Okona, et Netli, je fais le « j'interdis à ma femme de profiter de moi ». Donc, et après, il voit que je vais sortir avec ma femme, on euh, va partir manger au restaurant. Et alors, on va dire T'as ta qu'elle ne va pas profiter de toi Et après, il dit Mais non Ma femme, c'est qui ma femme Mon ex-femme, ma première femme. Al-Kulan en nish alin Alehem. Pour tous les cas de figure qu'on a évoqués, qui sont le l'histoire du Korban, Atsmi Korban qu'on et Netli, on avait quatre cas dans tous ces cas de figure. S'il se justifie, et eh ben il n'a plus besoin de, de, de, de demander à ce qu'on lui permette son éder parce qu'il n'y a pas eu de néder en fait. Elle n'y n'a parce ça signifie à se demander qu'on lui trouve une permission, comme on va bientôt étudier dans les crottes néderim, comment ce qu'on fait pour déraciner le néder. Et donc la Mishnah, elle me dit. C'est le nederim là, tu t'es déjà justifié, n'as pas besoin de partir demander au chacham qu'il va te permettre le neder. Mais malgré tout, regardez là, chaham, et si malgré tout, il a quand même posé, il a demandé quand même qu'on lui permette le neder, c'est-à-dire qu'en fait, alors, d'abord, on va le punir, on va le donner, on va le frapper, sûrement, on va aussi lui faire un chaham s'il transgresse son neder. Ça, so, j'explique. Il y a eu en fait, un, on parle d'un Maharet, quelqu'un qui n'est pas tel le dire, si, et bien évidemment, on veut le tenir bien à l'écart des narim parce que c'est très dangereux et on a, on a envie que les gens ils ne soient, ils soient pas tels, ils soient pas. Ils se mettent pas à prononcer des je te jure et je fais le vœu constamment quand y parle. Selon ce principe, il y a maintenant un marès qui vient et qui a qui interdit à sa femme de profiter de lui. Et en fait, il dit, mais non, je parle de ma femme, je voulais faire peur à ma femme, mais au moment où je parlais, je parlais en réalité, je parlais de ma première femme, de mon ex. Et elle Je vais un leader qui ne profite plus de moi, je lui dois plus rien. D'accord, mais malgré tout, il dit mais bon, après il va quand même voir le haham et lui dit bon, mais quand même Rav, trouve-moi un éther pour mon éther, parce que, parce que ça, fait, ça fait tâche, je sais pas pourquoi, il croit qu'il a peut-être quand même interdit sa femme, alors qu'on n'a pas de doute sur son intention, Elle avait la vraie intention dans ça pour son ex-femme, mais malgré tout, il demande quand même une permission, et dans ce cas-là, il va nous dire, tu sais quoi, s'il demande une permission, c'est-à-dire qu'il considère qu'il y a un interdit, on ne veut pas que le hamaret commence à jouer avec les Nidarim, on va dire non, non, on ne peut pas. On n'y on, on te la permet et tu restes comme ça maintenant, ta femme a pouvoir de profiter de toi, ta femme présente. On va faire à et aussi on va même si il va, on va à Si même s'il si va, il va, et s'il si va transgresser ensuite son en éder, eh ben on va le frapper aussi. Mais ça, ça lui revient bien. Mais là, tandis que le va faire ils disent non, c'est pas la peine d'être tellement strict, ça va, on, on va lui dire quoi. On peut traîner la même pétard, mais moi, comme D'abord, s'il si va demander à ce qu'on ne fait le Neder, même si en réalité le Neder n'a même pas été applicable, appliqué, malgré tout, on va faire semblant qu'on va chercher, chercher une permission, on va lui, on va lui permettre son neder. Et, et cependant, au malami, au Madame il a goukalutroche benderim, on se va l'en prendre, on va, lui, et, on va lui dire que c'est très grave de faire des Nederim, Il ne faut pas s'amuser facilement à prononcer des nederim, mais on n'a pas lieu de le punir au point parce qu'il a, il a cru qu'il avait un D'accord C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine d'Aslah